Bonjour à tous mes chers abonnés J'ai une info. Au début j'avais demandé, bah... Quand allez-vous diffuser des débiles et peut-être même au ailleurs qu'aujourd'hui y a Comment ça peut réussir <rire> Attends ils l'ont pas encore, ils pas encore Avant de commencer cette vidéo, merci de respecter la personne qui est avec moi. Bonjour à tous mes chers abonnés, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je ne suis pas avec LTH, Ninjago, mais je suis avec... Piero. Bonjour à tous Alors, est-ce que tu vas bien Pierrot euh, Très bien et toi ah, Moi je vais bien, merci Donc, okay. si je t'ai invité, c'est parce que apparemment tu avais la liste de, oui. de Legacy Vague 3, c'est ça euh... J'ai la liste des noms des sets, de la liste des noms de... Legacy VAC 3 euh, Tu veux que je te les cite Ouais Ok Il y a le Titanium Mini Mech Polybag Battleset Kai vs Skulkin Battleset Zane vs Nindroid Battleset Jay versus Serpentine Battleset Cole versus Ghost Fighter Tournament of the Elements Cole Rock Breaker X1 Ninja Supercar Zane Titan mec J Electric Mech, 4+, Lloyd Jungle, the, the Guardian of Village, Duel of the Catamaran. Voilà. Ok, donc tu as à peu près euh, beaucoup, donc tu as toutes les noms des sets. Enfin moi, bon, oui. ça se prononce mais bon, avec le v, mais bon, c'est pas, pas très important. Par contre, oui. j'ai hâte de les voir, les sets, vraiment. Apparemment, il y a une ouais. vidéo qui les montrerait, c'est ça Ninjago Studio. Euh... Mais on les, on les a pas vus au complet, apparemment. Ouais. Mais on s'en doute de certains sets qu'on connaît. Et il va y avoir des il nouveaux sets aussi. Oh, alors, Donc, il va y avoir des sets qui sortiront en 2021, c'est ça Oui, en janvier 2021 et en mars 2021. Voilà. j'ai hâte de voir ça. Il doit y en avoir des nouveaux pour la saison 14, j'en ai vu un, hein, je pense. Sur une vidéo. Ouais. Jigo Studio, il y avait. Apparemment, ça se fait que ce soit une saison de l'œil. J'ai une théorie. Ouais. C est c est pas... Ça peut être ça. Nia ou Lloyd, on verra un peu. Ouais. Ça m'a l'air intéressant. Je n'ai plus grand-chose oh. à vous dire. Sur ce, c'était le Worstre plus grand fan de Ninjago et... Zero. Au revoir Zero. tout le monde.